Hello à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau vrai ou faux Alors habituellement ça arrive en début de mois mais c'est vrai que là bah, le premier dimanche du mois On avait notre gros film The Last of Us euh, Notre petit cadeau du The Last of Us Day avec bah, du coup toute l'expérience de The Last of Us par bah, ordre chronologique Et d'ailleurs merci infiniment pour les retours, déjà euh, plus de 13 000 vues pour une vidéo de 10 heures. Vous êtes incroyable et vos retours sont, nous font extrêmement plaisir. On est vraiment très content de voir que vous avez également apprécié bah, cette expérience. Et comme je l'avais dit sur les réseaux sociaux, hein, c'est complètement différent de, de ce que l'on a vu euh, dans les jeux The Last of Us. Du coup, ça change complètement tout. Donc, on est très heureux de voir que ça vous plaît. Et donc, du coup, bah, là, la semaine dernière, malheureusement, j'étais malade. Je ne pouvais pas tourner de vidéo, mais là, j'en profite pour vous faire... Euh, bah, ce nouvel épisode de vrai ou faux qui est un peu attendu sur la chaîne maintenant, c'est votre nouveau rendez-vous tous les mois. Et on attaque pour une vingtaine de nouvelles questions et on commence avec Enzo Mione. Salut Chris, à ton propre avis de fan, penses-tu que The Last of Us Partie 3 sera la fin de Ellie et le début des aventures avec un nouvel opus dans le même univers mais avec Abby Merci, vous êtes une équipe incroyable Alors pour te répondre très honnêtement, je pense qu effectivement que s'il y a une partie 3, ce sera la fin de l'aventure d'Elika. Pour moi, l'histoire de The Last of Us, c'est l'histoire de Ellie. Donc dans le premier opus, elle est jeune, on la découvre, on contrôle Joël. Dans le deuxième opus, c'est son histoire. Et dans la troisième opus, pour moi, c'est la fin de son histoire. S'il si, y a une partie 3, bien entendu. Euh, donc voilà, maintenant, est-ce que ça veut dire que ce serait le début de l'histoire d'Abby Non, je pense que comme Joël, comme Jesse, comme, euh, comme un peu tous les personnages de The Last of Us, Abby fait partie de l'histoire de, de Ellie. Euh, Abby fait partie de l'histoire d'Elie, mais je ne pense pas que ce sera un personnage principal. On continue avec euh, Milid, vidéo très intéressante. Hâte de voir euh, celle du récap de la série HBO. Bah, elle est déjà disponible juste ici. Euh, petite précision, cependant, il me semble que les 8 saisons ne sont que potentielles. Ce ne veut pas forcément dire qu'ils en feront 8. Concernant la première saison, les leaks ont clairement montré qu'elle couvrait l'entièreté du premier jeu. Nel a d'ailleurs euh, déjà rencontré durant de nombreuses interviews qu'il détestait les cliffhangers et qu'il voulait euh, que chacune de ces histoires ait un début, un milieu et une fin. Donc je pense que la série fera. Je ne pense pas que la série fera 8 saisons. Elle prendra sûrement le chemin de 1 jeu égale 1 saison. Alors oui, oui, totalement. Euh, effectivement, ça, cela peut. Hein. Et c'est vrai que, comme on l'a vu. Il y a même l'hôpital des Lucioles où on a vu le décor, etc. Donc effectivement, on peut s'attendre à ce que la part saison 1 soit, le, soit un jeu. Mais rien ne nous dit par contre que euh, Naughty Dog ne va pas arrêter les jeux et continuer la série. Amicia Salut Chris, voici ma question Gatti de nouvelles con euh, concernant les gens qui ont hacké Naughty Dog et qui ont fait les leaks de The Last of Us Part 2. Est-ce qu'ils ont été retrouvés condamnés Alors non, et d'après les informations qu'on a pu avoir, les premiers éléments de l'enquête, ce ne seraient en fait pas des hackers mais simplement euh, des anciens membres du studio qui auraient balancé euh, les informations pour se venger euh, du crunch et des mauvais moments qu'ils auraient pu passer chez Naughty Dog. Véronique euh, Robitaille, euh, salut Chris, euh, tu penses que The Last of Us Partie 3 va être avec Ellie, Abby ou une nouvelle histoire Moi je veux que ce soit Ellie, merci pour ta réponse. Alors très honnêtement, je pense que ce sera avec Ellie. Je, pour moi en tout cas, je pense que l'histoire d'Ellie n'est pas terminée, l'arc narratif d'Ellie n'est pas encore terminé. Donc je pense que ce sera avec Ellie. Nathan Marvel du 5 en 9, salut Chris, des nouvelles pour les multis de Uncharted 2 et Uncharted 3, genre un retour avec des versions PS5 des premiers opus d'Uncharted, continue avec la vidéos, j'adore. Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir, aucune nouvelle, aucun projet là-dessus, mais si jamais les premiers Uncharted devaient revenir sur euh, Next Gen, je pense qu'ils reviendraient sans multijoueur, tout simplement parce que le multijoueur d'Uncharted 2 et d'Uncharted 3, aussi bien qu'ils étaient, étaient bien à l'époque et ils ne sont pas du tout des, des multijoueurs que l'on pourrait retrouver aujourd'hui en 2022 avec les jeux de service comme euh, euh, Warzone, Fortnite, GTA Online on est dans une nouvelle euh, version des, des jeux multijoueurs et donc je pense que on n'aura pas les anciens multijoueurs euh, d'Uncharted Nitrix324, salut j'espère que vous allez bien, j'ai trois questions pour vous quel jeu venant de Naughty Dog tu aimerais voir aimerais voir euh, pour la série The Last of Us HBO, est-ce que les épisodes sortiront un par un Et enfin, est-ce que vous ferez des réactions des épisodes pour la sortie une fois, euh, bah une fois sorti Bon courage à vous l'équipe de Naughty Dog, Mike. Euh, alors, euh, quel jeu j'aimerais voir quelle suite, en gros, est-ce que je préfère un The Last of Us Partie 3, euh, un uncharted 5 ou pas Je vais la prendre comme ça. Je sais pas si c'est comme sous cette forme que tu poses ta question, mais moi, ce serait une nouvelle licence. Euh, est-ce que les épisodes sortiront un par un euh, Il y a des chances, euh, oui, que pour euh, sur HBO, ça sorte un épisode par semaine. Euh, ce sera pas comme sur Netflix. Euh, et enfin, oui, on fera des réactions à chaque sortie d'épisode. Papa Geek 81, salut. Euh, de ce que j'ai lu à droite et à gauche, HBO Max n'arrivera pas en France et le contrat avec OCS se termine en fin d'année 2022. Ça va donc être chaud pour The Last of Us. Alors c'est ce que tu as entendu à droite et à gauche. Officiellement qu'est ce qui se passe Officiellement HBO et OCS sont en partenariat effectivement jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc ils doivent attendre ce moment là pour pouvoir sortir leur plateforme. Donc les échos et les rumeurs euh, fiables des informations et des sources qui sont bien renseignées euh, semblent indiquer qu'apparemment le OCS, euh, enfin, HBO Max pourrait arriver à la toute fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023. Lorsque le contrat s'est terminé avec OCS, donc voilà, ça semble plutôt bon, plutôt. AnyK, sais-tu euh, s'il y a du nouveau de Naughty Dog concernant la production d'une nouvelle licence qui n'a rien à voir avec The Last of Us et Uncharted Continue comme ton bon travail, je, je te suis du Canada. Excellent, merci à toi de nous suivre de si loin. Euh, les échos que l'on a pu avoir, ce serait qu'effectivement une nouvelle licence serait en préparation. Malheureusement, on ne sait rien sur cette dernière et on ne sait toujours pas en fait euh, bah, quand elle va arriver, si ce sera le prochain jeu Naughty Dog ou pas, mais... Apparemment, Naughty Dog travaillerait bel et bien sur une nouvelle licence. Dylan, salut Chris, moi j'ai une question, est-ce qu'il y aura des scènes qu'on n'aura pas vu dans le jeu Alors je pense que tu parles de la série euh, The Last of Us et effectivement oui, il y aura bien des scènes inédites que l'on n'a pas vu dans les jeux. Euh, et d'ailleurs, on a pu avoir quelques aperçus dans notre analyse de trailer que tu retrouveras juste ici. Valentin, Pijou petite question dans cette vidéo, tu parles d'un potentiel nouvel Uncharted chez Naughty Dog, penses-tu que c'est une bonne idée Pour ma part, non. Sans parler que Nathan Drake et sa bande au niveau des personnages, penses-tu qu'en termes de euh, mécanique de jeu, de nouvelle de design, la licence peut arriver à se renouveler Sachant que The Last of Us Part 2 et Uncharted 4, même si j'adore de tout cœur, ben, dans leur formule, ces jeux portent l'empreinte de l'époque PS3. Alors écoute, euh, moi c'est pas tant au niveau du level design et tout, parce que justement je trouve que c'est faux. Euh, quand tu prends le The Last of Us partie 1 et le The Last of Us partie 2, excuse-moi mais non, c'est pas du tout le même level design. Entre le fait de pouvoir ramper sous des, sous des véhicules, dans les hautes aires, euh, toute la verticalité qu'on a sur les bâtiments quand tu dois, non, tu peux absolument pas dire ça. Un peu plus d'Uncharted 4, je te le concède, mais euh, The Last of Us partie 2, pas du tout. Euh, donc moi, ça me fait pas peur là-dessus. Ce qui me fait peur, c'est surtout euh, les personnages. Ils ont bien insisté sur le fait que l'arc narratif de Nathan Drake est terminé. Et donc, en fait, quand tu es tant attaché à ces personnages, à Nate, Sully, Elena, etc., c'est compliqué. C'est compliqué, donc euh, j'ai envie de dire que j'ai confiance en Naughty Dog, mais à choisir, je préfère une nouvelle IP. Mathéo 2.0, j'espère vraiment que The Last of Us Partie 3 va arriver, tu penses que l'équipe de production pour le potentiel de The Last of Us Partie 3 a déjà des idées ou des euh, projets scénaristiques ou pas Alors oui, hein, c'est indéniable forcément comme euh, les équipes avaient sans doute déjà des idées pour la partie 2 quand ils ont terminé la partie 1, ils ont sans doute des idées pour la partie 3 en ayant terminé la partie 2. Maintenant ça risque de beaucoup évoluer jusqu'à la production finale. Neil Druckmann a confirmé que le jeu était en pré-production, donc pré-production cela veut dire que justement les équipes se réunissent pour commencer à écrire et trouver des idées, cela ne ne veut pas dire que la production sera lancée, mais en tout cas ils travaillent dessus, donc je pense oui qu'ils ont des idées. Ceni Montoriol. salut Chris, comme beaucoup de monde, j'attends avec impatience la sortie de The Last of Us Partie 3. Aurais-tu une idée de fenêtre de sortie potentielle où le jeu sortirait dans longtemps Continue, tu fais euh, ce que tu fais, je regarde toutes tes vidéos. Bah, merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Euh, très honnêtement, si The Last of Us Partie 3 devrait arriver, je pense que ce serait pas avant 2025, voire 2026. Euh, voilà au mieux en général Naughty Dog annonce leur jeu il y a deux ans d'attente en général euh, donc voilà imaginons qu'il soit annoncé en 2023 je pense qu'on peut l'avoir pour 2025-2026, pas avant Stéphane, salut Chris, salut les amis, est-ce qu'un jour on pourrait espérer revoir notre ami Crash Bandicoot dans un CTR tellement fun et délirant Merci l'équipe de Naughty Dog Mag, vous êtes au top, à plus tard. Alors merci à toi Stéphane, et forcément vous connaissez mon amour pour CTR et effectivement j'espère un CTR 2. Euh, mais dans tous les cas il faut savoir une chose, c'est que ce ne sera pas Naughty Dog puisque Crash Bandicoot n'a jamais appartenu à Naughty Dog et cela fait depuis 1999 et CTR justement. Que Naughty Dog n'a plus travaillé sur un crash band écoute et je pense que ça n'arrivera plus jamais. Super mec Salut Chris Pour rebondir sur la question de Jack and Dexter, même si le studio appartient à Sony, Sony aurait-il le droit de prendre la licence Jack et dire à Insomniac par exemple, tiens fais moi un nouveau Jack ou bien Naughty Dog doit donner son autorisation à Insomniac ou rien de tout cela, personne n'a le droit de, de rien toucher. Alors non, surtout que Sony a vraiment en fait, non non euh, ça se passe pas comme ça euh, sur le fait que personne n'a le droit d'y toucher parce qu'en fait Sony a vraiment Harmoniser ces studios et tous les studios first party de PlayStation sont relativement proches et se passent des petits tips. D'ailleurs, tout ce qui est les options d'accessibilité, c'est Naughty Dog est à l'origine. Ils ont passé les trucs, des brevets à Insomniac, à Santa Monica euh, Studio pour God of War Ragnarok et tout. Donc, il y a une synergie et un taf autour des jeux euh, des studios. Donc, non, je pense que c'est possible que euh, un autre studio puisse s'en charger. Maintenant, à ce qu'ils le feront. Je sais pas, ça a été le cas pour euh, Sly Cooper, euh, c'est Sucker Punch qui ont développé euh, les trois premiers Sly, et c'est Sansaru Games qui ont développé le quatrième, qui était euh, très bon aussi. Mais je. je voilà, je. C'est sûr que Jack Annexter ne reviendra pas chez Naughty Dog, et je ne sais pas si un autre studio euh, oserait, on va dire, se lancer dans ce projet-là. P.K. bonjour Chris, tu parles du portage de The Last of Us Partie 2 sur PS5, est-ce que c'est vraiment vrai Avec le patch 60 fps de la version de PS4, les améliorations de la PS5 seront plutôt minimales, euh, as-tu plus d'infos sur ce portage Alors je sais que le portage est en cours, euh, qu'il est en, en, en projet et que du coup euh, on aurait le droit à une vraie compatibilité avec la DualSense parce que là quand même la partie 2 sur PS5 c'est très très subtil, on aurait vraiment de, des temps de chargement qui seraient drastiquement réduits parce que là il y en a encore euh, beaucoup et vraiment de meilleurs graphismes, pas une résolution 4K mais de meilleur graphisme. Maintenant, euh, quand est que ça va arriver Je ne sais pas malheureusement. Ralmax, bonjour Chris, merci d'avoir répondu à ma présente question sur The Last of Us Partie 2 pour Uncharted. Est-il possible qu'on retrouve la famille Drake lorsque, dans la réalité, nous aurons atteint la date de l'ellipse de l'épilogue de l'épisode 4, fin des années 2020 A ton avis, qui pourrait-on incarner dans le prochain épisode Un personnage connu ou un nouveau Merci encore pour ton travail. Très honnêtement, j'en ai strictement aucune idée. Vraiment, je, je, je sais pas du tout. Euh, ça peut être intéressant d'incarner Casey, ça peut être intéressant. Moi, pour moi, en fait, le problème d'Uncharted, c'est que même si on incarne Sully, même si on incarne Sam, euh, si on réincarne Chloé, en fait, si on incarne un personnage mais qu'il n'y a pas les autres, pour moi, ça, ça, ça marche moins bien. C'est-à-dire que Lost Legacy est très bon, mais c'est l'un des seuls Uncharted où je l'ai terminé une fois et euh, deux fois, du coup, je l'ai refait sur PS5. Et c'est pas le jeu, alors que tous les Uncharted, je les ai finis 7-8 fois, quoi. Et en fait, voilà, et même si demain, on a à nouveau Nathan Drake, mais qui n'y a pas Elena, qui a pas Sully, qui n'y a pas Sam, il y aura du mal. En fait, Uncharted, c'est pas un seul personnage, c'est un ensemble de personnages ensemble. Et donc, du coup, voilà, donc pour moi, c'est très risqué, quand même, de repartir sur Uncharted. KZ64, euh, salut Chris, j'aimerais savoir si un package complet de The Last of Us Partie 1 et Partie 2 sur PS5 serait dans les tuyaux du côté de chez Naughty Dog. Je n'ai pas la console encore, mais le fait d'imaginer qu'il pourrait y avoir ce genre de pack ultime me donne pas mal envie de refaire toute la série à ce moment-là. Merci, bonne continuation à toute l'équipe. Alors, très honnêtement, il n'y a aucun projet euh, de prévu là-dessus. Euh, après, lorsque euh, lorsqu'ils feront le portage de The Last of Us Partie 2 sur PS5, ils pourront tout à fait proposer un, un dual pack comme il y a eu avec, euh, avec Uncharted sur PS3 par exemple. Ce serait même une bonne idée. Dernière question de ce vrai ou faux avec Face to Face. Pour ceux qui veulent des infos sur le nouvel Uncharted, est déjà en cours de développement par Ben Studio et ne s'articulera pas autour de Nathan. C'est totalement faux. <rire> euh, attention, il hein. euh, y avait un projet en cours entre Ben Studio et Naughty Dog. C'est la seule information que l'on a en cours et ce projet n'a pas abouti. Et on ne sait pas, à ce jour, beaucoup de rumeurs tendent à dire que c'est un nouvel Uncharted qui n'a pas abouti. D'autres rumeurs disent que c'est le multijoueur de The Last of Us qui n'a pas abouti euh, et que finalement, euh, ce n'est plus en cours. Donc attention, euh, de lorsque vous voulez affirmer des choses, d'affirmer les bonnes choses et de ne pas... Euh, prendre des rumeurs, prendre des informations qu'il y a eu, parce que là, notamment ces informations de Jason Schreier qui datent d'avril 2021, et de ne pas vous, vous les approprier et vous tromper. HBO Max ne sortira pas en France, euh, en tout cas à l'état, ça a été officiellement annulé, Il prépare la plateforme hybride avec du contenu HBO et Discovery ⁇ euh, ça ne sortira pas avant un an. Mais c'est faux. Euh... Écoute Face to Face, c'est quoi cette connerie C'est faux aussi, c'est faux aussi. Euh, dans la série The Last of ce ne sera pas un abo plus VPN, plus piratage. Euh, pour le vol, je ne te rejoins pas, les voix doivent être euh, attribuées et conservées au long d'une carrière, la voix phrasée. On va annuler la dernière question. On va annuler la dernière question puisque il euh, y a beaucoup d'affirmations qui sont fausses et je ne vais pas tout reprendre pour expliquer par A plus B pourquoi. Euh, donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. On n'oublie pas ben, le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de déposer dès maintenant vos dans les commentaires vos nouvelles questions pour que je puisse y répondre dès le mois prochain. Merci à tous et à très vite sur Naughty Dog Mag